Salut tout le monde, on se pour une nouvelle vidéo. On est sur Good Game Empire. Euh, je suis monté niveau 23 depuis la dernière vidéo euh, d'il y a quelques jours. Euh, et il y a eu l'événement de la guerre des royaumes que j'ai pas mal fait. Comme vous pouvez le voir, je suis top 20 et plus exactement 3ème. Euh, je, déjà, je pense que j'arriverai pas à faire autant que les deux premiers qui. Ont tendance à se rattraper l'un l'autre. Là, ADN a pris pas mal d'avance, mais Koda s'en sort très bien aussi. Et ils ont un peu beaucoup trop pour que je les rattrape. J'ai plus les drapeaux qu'il faut, j'ai pas trop envie de dépenser des rubis ou des euros pour avoir plus de drapeaux, donc on va se contenter de ça. Sachant que le seul truc à obtenir c'est 9000 rubis, bon en théorie ça vaudrait la peine que je dépense 5000 rubis pour en obtenir 9000, sauf que je suis pas sûr de les avoir, ça me demandait beaucoup de temps et tout, il reste plus tellement de temps à l'événement. Donc cette fois-ci on va passer notre tour, et puis ils sont au niveau 28 et 31, donc il doit y avoir des plus gros étrangers sur lesquels faire des plus gros scores, que je n'ai pas encore... Au niveau 23, donc on verra. Je pourrais peut-être un top 1 étranger quand je serai aux alentours du niveau 27, 28, 29. Voilà, le défi du roi Eric avance. Dans le dernier épisode, je ne sais plus si je vous avais montré, mais j'étais 11e, me semble-t-il. Et je suis monté 3e, ce, que... ce qui est assez costaud quand même. En pratique, ça va me rapporter 12 500 rubis. Et j'ai bientôt fini toutes les récompenses. Euh, du coup, j'ai fait un deuxième tour du concours, donc ça me fait un troisième euh, commandant euh, euh, gardienne des bois. Voilà, Je ne sais pas si ça change beaucoup, mais je vais avoir systématiquement des gardiennes des bois. A priori, euh, je, je vais essayer de me débrouiller pour ne pas être euh, niveau 30 avant la fin du concours. Comme ça, je serai dans le concours des niveaux 20 à 29, euh, même si euh, je serai niveau 30 peu après. Par exemple, là, dans notre concours, euh, Bobby, il a commencé le concours alors qu'il était niveau moins de 19 ou 19, tout pile. Et maintenant, il est niveau 57. Quand on est niveau 57, euh, c'est quand même plus facile de faire euh, des trucs... Euh, euh, Est-ce que c'est marqué des 75 points de gloire en battant un château étranger en une seule fois, sans mettre de drapeau par exemple. Pareil euh, sur la quantité de... qu'il faudrait gagner aux nomades ou... ou aux samouraïs. La rumeur court qu'on aura les samouraïs euh, cette fois-ci. Euh, on verra. Je ne sais pas. j'ai une attaque qui est arrivée. Et un sabotage en même temps. D'accord. Euh... Voilà. Par exemple, on peut jeter un coup d'œil aux attaques. Bon, j'attaque les personnages du personnage obscur, quand ils ne brûlent pas et tout. Euh, cette attaque, j'ai fait un truc ultra standard et visiblement, il n'était pas gauche. Sinon il aurait bougé ses troupes, au moins ses soldats attaquants. Euh, j'ai attaqué avant et flanc gauche parce qu'il n'y avait personne dans la cour. Ça a été un vrai carnage. Voilà. Après, il y a des attaques plus compliquées. Deuxième sabotage. Moi, ouais, j'ai peu de chance de les attraper quand même. 15% de chance de les attraper alors qu'il me brûle un maximum. Après, il a 15 espions. 15 espions, ça fait quoi hum. Alors, hop, c'est pas le bon bâtiment. 15 espions. Il est minimum euh, niveau 30. Ouais, mince. Ça me donne pas beaucoup d'informations. C'est-à-dire que n'importe quel niveau 30 peut me brûler facilement ou m'espionner facilement. C'est dommage pour moi. Euh, J'essaye de faire tourner à fond mes trucs d'engin, mes trucs, euh, ma caserne, caserne que j'ai pas encore euh, niveau max, que j'aurais niveau max, niveau 26, donc je continue à faire des petits l'étrier. Euh, D'ailleurs, on va peut-être avoir l'occasion de trouver une cible. Hugo, pas d'alliance. Et tu brûles pas. Ok, on va espionner en mode super rapide. Juste pour la vidéo... 160 archers lourds. Non, mais je peux pas l'attaquer à moins de 20. Bon, on avisera. T'as pas compris encore, toi, fils de pute? Ah. ah là là. Il y a des gens qui sont pas très polis sur ce jeu. Je m'en excuse. Euh, concernant les étrangers, à mon niveau, j'espionne je, tous ceux qui sont au-dessus du niveau 24. Et j'attaque à, à l'aveugle tous ceux qui sont en dessous du niveau 24, à peu près à un, deux, un ou deux niveaux près. Euh, ceux qui sont en dessous, j'ai tendance à les attaquer avec des troupes super rapides. Par exemple, des porteurs de masse. Voilà. Parfois, je mets des... Des engins sur le mur et sur la porte, et parfois pas trop. Euh, J'avoue que je fais ça de façon super aléatoire. Bon, là j'en ai plus vraiment. Au début j'en mettais tout le temps systématiquement. Des béliers, des, des portes, mais là j'ai plus de portes classiques. Je me dis c'est dommage d'utiliser des... des autres trucs. Bon, on va mettre deux échelles les envahisseurs. Au cas où ils aient beaucoup beaucoup de soldats. Hop, c'est parti! Euh, voilà, voilà, je me suis trouvé un deuxième avant-poste qui est encore en capture. Pouze, qui s'appelle. D'ailleurs, je ne sais pas si jamais j'ai encore du soutien de mon alliance dessus. Oui, ça devrait passer. Parce qu'il y a des gens qui attaquent les avant-postes pour piller les ressources ou pour le capturer et qui seraient capables de démonter ma défense euh, là-bas. Voilà, bon, il brûle bien, je sais pas combien de bâtiments je vais perdre. Je sais d'ores et déjà que je vais perdre toutes les décorations, parce que maintenant on perd les décorations quand on capture un avant-poste. Je pense que c'est depuis qu'il y a les décos 1000 dopés, des trucs comme ça. Je vais perdre les deux bâtiments reliques euh, ici. Il va me rester d'intéressant euh, les bâtiments rubis. Je vais perdre ces deux bâtiments reliques euh, ici aussi. Bref, il reste le donjon, le grenier et euh, potentiellement un bon nombre de cranges. C'est un peu loin de chez moi, mais en attendant de trouver un avant-poste, euh, enfin disons trois avant-postes les uns à côté des autres, je me contente de ce que je trouve. Voilà, on va s'arrêter pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, et on se retrouve bientôt, peut-être à la fin de l'événement des samouraïs, Si, il y en a bien un. Ah, juste petit point, j'ai changé d'alliance, je suis allé chez Savannah, et ils sont sympas.